Et curieusement, bah, j'aime beaucoup tout ce qui est design, graphisme, et c'est pour ça que la, la data vise m'est apparue comme une évidence, euh, comme transition entre la data et, et, le, et le graphisme, et j'aime rendre les choses belles et que ce soit euh, attirant à l'œil.